Après avoir terminé la partie A de la composante écrite, vous avez le choix entre deux parcours dans la partie B. Un des parcours est le monde de l'information. Les textes de ce parcours fournissent de l'information sous diverses formes. L'autre parcours est le monde de l'expression. Les textes de ce parcours présentent diverses formes d'expression. Un écran résumant le contenu de chacun des parcours vous sera présenté. Cette information peut être utile pour faire votre choix. N'oubliez pas qu'une fois que vous aurez fait votre choix, vous ne pourrez pas le changer. En plus des questions à réponses choisies qui accompagnent les textes, vous allez répondre à une question à réponse écrite. La question à réponse écrite de la partie B vous demande de communiquer votre message clairement et de façon convaincante. Toutes les questions à réponses écrites sont corrigées par une équipe d'enseignants